Réaliser un portail coulissant, comment faire Étape 1 Ce portail est destiné à terminer la clôture d'un enclos susceptible de contenir quelques animaux domestiques. Je commence donc par élaborer un plan pour déterminer les côtes. La distance entre les deux poteaux du passage est de 360 cm. Un troisième poteau est placé à 220 cm du second poteau. Il est nécessaire pour le maintien dans la position ouverte. Je continue en élaborant un plan en trois dimensions pour bien le visualiser. Il sera donc simple, d'aspect et fonctionnel. La première étape consiste à réaliser l'assise et la préparation des trois poteaux de soutien. Je fais donc un plan de l'assise. Je trace et creuse cette tranchée à l'endroit choisi. Je prépare ensuite les poteaux. Ils sont constitués d'une longueur de 220 cm de fer U, de 100 mm sur 50 mm de section, à laquelle est accolé un poteau bois carré de 90 mm sur 90 mm de section, sur 210 cm de longueur, couvert de chapeau métallique. Ce poteau bois est maintenu par un pied que je soude à 38 cm du bout inférieur du U. À l'opposé de ce pied, je soude une équerre bien centrée sur le fer U, à 35 cm également du bout inférieur du ferru. Elle servira de support pour la mise en place du rail de coulissage du portail, qui sera constitué d'un tube carré de 40 mm de côté, sur lequel, au centre de la face supérieure, je souderai un fer rond de 16 mm de diamètre. Ensuite, je mets en place et soude l'équerre de support des rouleaux du guide supérieur. Sur le poteau de fin de course en position portail fermé, je soude cette patte sur le bord intérieur du fer U à 183 cm de l'équerre du support du rail. Sur les autres poteaux, elle sera positionnée à la même dimension mais au centre du fer U. Ce premier poteau est prêt. Je prépare les deux autres en soudant cette fois le support de guide centré sur le fer U. Voilà, c'est tout pour la première étape. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un type participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee, tipeee .com, Daniel marcelin Merci.